Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 8 juillet. Il y a un événement vraiment spécial qui s'est produit. On l'avait dit dans les dernières vidéos, euh, c'est que le prix de l'or et de l'argent ont cassé euh, leur résistance à la hausse. Un événement, un événement très, très important parce que ça présage que les prix peuvent s'envoler vraiment plus haut. On va avoir des résistances, c'est sûr, mais euh, il y a une bonne nouvelle aussi euh, au niveau de ce que je vous avais dit, au niveau des minières. Euh, les minières seniors ont commencé euh, l'entrée euh, un peu avant, mais là, on a les juniors qui sont entrés dans le bal, donc les achats se font, je pense que la, la population commence à comprendre que c'est le seul refuge réel qui existe en ce temps de... Euh, on va dire de pandémie parce qu'on parle de seconde vague. On va voir. C'est pas là-dessus que je veux euh, euh, parler. Même si le nombre de cas euh, diminue, euh, euh, vous avez rien qu'à faire une recherche sur Google et vous allez voir le nombre de cas. Euh, de cas euh, non, pas, euh, oui, le nombre de cas aussi diminue, même si les médias parlent de cas. Euh, non, non, le nombre de cas diminue et aussi le nombre de morts diminue. Euh, C'est pas moi qui le dis. Faites une recherche sur Google, moteur de recherche simple. Euh, recherchez le nombre de morts du corona. Vous allez voir apparaître en avant. Je ne veux pas prendre de temps pour ça, là, mais vous allez voir apparaître en avant les graphiques de différents pays et tout est à la baisse. Au Canada, ici, le nombre de morts est à la baisse. Tout est à la baisse. Le corona, en ce moment, est en train d'infecter la population. Euh, oui, il faut prendre ça au sérieux. Je ne veux pas non plus minimiser tout ça. Il faut prendre ça au sérieux, mais c'est une bonne chose quand même que le corona puisse... Euh, euh, infecté, affecter infecté la population parce que notre système immunitaire se renforcit. Mais le nombre de morts diminue et c'est une bonne nouvelle, faut le dire. Euh, donc aujourd'hui, je voudrais vraiment concentrer euh, euh, toute cette vidéo sur l'or, qu'est-ce qui se produit, qu'est-ce qui s'est produit et qu'est-ce qui va se produire dans l'avenir. C'est sûr, je ne suis pas un devin, mais euh, je vais vous montrer des patterns qui peuvent peut-être vous expliquer que cette briseuse, euh, l'or, c'est au niveau du 1800 et L'argent, c'était 18 et 50, 60 dans ces coins-là, mais on va voir ça en détail. Ce que ça peut impliquer au niveau du long terme, toujours. Excusez, je parle vraiment du long terme. Il y a un rapport qui est sorti que vous pouvez télécharger. Je vous le dis tout simplement In, God, in God, Gold, we trust. In Gold, we trust. C'est un rapport qui a été fait dernièrement, qui est sorti, qui vous parle euh, comment que dans la prochaine décennie, on peut vraiment assister à de l'or qui va monter, monter, euh, pas d'un pic, il va y avoir des corrections, mais on peut se rendre très, très haut. Et d'ailleurs, euh, je voudrais... Euh, euh, ben tout à l'heure pour regarder ça là, euh, ce que Pierre Lassonde a affirmé euh, depuis un an et euh, c'est ce qu'on va aller voir en partant et comme je vous dis la vidéo je vais la consacrer uniquement à cette briseuse qui vient d'arriver et où est-ce que l'or pourrait... Euh, euh, euh, euh, Qu'est-ce que l'art pourrait atteindre comme prix? L'art et l'argent, et comme je vous dis, l'argent est toujours alternataire, et l'argent vient de, de briser une résistance, donc c'est très très important l'événement qu'on suit en ce moment. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Lassonde qui avait ferme, affirmé ça, euh, dans une entrevue, on l'a vu à plusieurs endroits, euh, c'est sorti même sur Forbes, donc... Euh, <rire> C'est une, une, une source qui est très, très fiable. De toute façon, vous pouvez voir l'entrevue. Pierre Lassonde affirme que l'or pourrait atteindre 25 000 en, en 30 ans. Donc, ça ne vient pas de moi. Euh, C'est euh, Gold Golden Forum que Pierre Lassonde avait affirmé ça. Et euh, il affirme d'une manière très... Euh, je l'avais posté d'ailleurs sur mon site « Gold Bull Market ». Euh, il affirme de manière très euh, calme, euh, dans le fond, il n'y a rien, rien de, de, de, de bon, on dit d'impossible, ce n'est pas une question de possibilité, c'est vraiment une question de logique. Là, en ce moment, on se trouve à voir le prix de l'or, ça, ça a été en 2019, là. déjà on avait eu un changement de tendance, et euh, la projection ici qui est faite, euh, c'est c'est ça ici. Là. Donc, on va avoir une, sa projection, son interprétation qui est très, très fondée. Vous pouvez la, lire l'article, chercher Pierre la sonde Forbes, 25 000 vous allez pouvoir lire l'article. Et donc, c'est sa projection qui, qui montre ici que euh, on pourrait atteindre les 25 000 euh, Parce qu'il faut dire qu'on est très, très en retard sur... Euh, euh, le prix de l'or via euh, les marchés. Euh, habituellement, il y a toujours eu une corrélation et maintenant, on est vraiment, vraiment décalé. On voit ici les, les marchés. Ça, c'est le Standard, standard Poor's, je pense, ou en tout cas, peu importe. Euh, c'est l'exemple des marchés. Euh, euh, on a connu une poussée vraiment extraordinaire à long terme, bien entendu. L'or, elle, a, a, a, a fait du surplace pendant 20 ans. Euh, à peu près de 80 jusqu'en 2000, à deux, en 2000 on a eu une seconde poussée, et là on est à une troisième vague qui ne fait que débuter. C'est ça qu'il faut comprendre. Euh, la vague qu'on connaît en ce moment ne fait que débuter. Et euh, moi ce que je vous ai dit dans mes dernières vidéos, et ce que je vous répète, euh, je pense que oui on peut acheter de l'or, on peut acheter euh, ETF, <rire> Je ne suis pas sûr. Il y a tellement de TFMI. TF émis. ETF, je parle de l'or. Je parle pas des ETF de mines, mine, mine d'or, tout ça. Comme je vous ai expliqué dans une dernière vidéo, au niveau du, de 1929, ce qui est arrivé, c'est que les minières ont explosé, explosé et c'est ce que je vous recommande. Et surtout les minières canadiennes parce que c'est dans un endroit euh, sécuritaire où on peut euh, euh, vraiment développer euh, des projets orifères et argentifères d'une manière sécuritaire. Euh. Et aussi, c'est euh, un, autre, un autre fait, c'est que le Canada ne possède aucun once d'or. Euh, aucun once d'or. Euh, je pense que... Euh, euh, C'est assez. Euh, c'est assez euh, exceptionnel de voir ça. Euh, je pense qu'on est un. Bon, il y a quelques pays qui ne possèdent pas d'once euh, d'or, mais euh, ici, ça se trouve être les. Bon, je fais une recherche tout simplement. Dans le fond, l'information que je vous donne aujourd'hui sur Internet, c'est pas dur à trouver. Et puis vous la confirmez, bien entendu, parce qu'on ne prend pas cash tout ce qui nous est donné comme information, mais euh, on fait une recherche. On veut savoir que le nombre d'or que les pays possèdent, mais on fait notre recherche. Et ici, on a les États-Unis avec 8000 tonnes, l'Allemagne, euh, l'Italie, la France, tout, les réserves d'or. Et on va aller euh, Bulgarie, euh, je pense que... Mais le Canada fait pas partie de ça. J'avais un autre graphique, on n'ira pas pour, pour, pour trop perdre de temps. Mais le Canada n'est ne, même pas dans cette... Euh, cette liste de, je pense, ça doit être les, les top 50, là, parce que le Canada ne possède plus aucune once d'or. Je pense que les dernières once euh, ont été vendues en 2018, si je me souviens bien. Euh, C'est une des raisons pour laquelle euh, je vous incite à, à investir dans les mines, mines d'or, mines d'argent aussi, les juniors de préférence et surtout au Canada parce que ce qui avait été répondu lorsque on avait vendu nos dernières onces d'or, je me souviens encore un des ministres, je ne sais pas si c'est le ministre des finances, peu importe, avait dit dans le fond c'est pas grave parce qu'au Canada on a beaucoup de mines d'or et c'est vrai, donc ce qui pourrait arriver si l'or deviendrait comme à cause de l'impression monétaire en fou euh, l'or pourrait devenir vraiment euh, euh, le, le Canada Canada acheterait euh, euh, presque exclusivement euh, tout ce qui se produirait dans les mines d'or, euh, surtout d'or. Euh, canadienne, parce que le Canada ne possède plus d'onces d'or. Donc, euh, c'est vraiment, euh, je vous dis de prendre ça en considération, c'est la raison pour laquelle euh, le fait qu'on est dans un pays euh, où on peut euh, justement démarrer des mines euh, sans trop de problèmes au niveau des gouvernements, et en plus, euh, vu qu'on ne possède pas d'onces on, d'or, le gouvernement pourrait vraiment acheter tout ce qui sort des mines canadiennes. Donc euh, c'est deux raisons majeures qui me portent à croire, il y en a bien beaucoup de plus que ça, d'acheter euh, des mines d'or canadiennes, mais euh, d'ailleurs Pierre Lassonde, euh, c'est un Canadien, il hein, faut bien le voir, là, pis qui a fait fortune avec Franco-Nevada, euh, euh, au, au Canada, peut-être d'autres mines dans le monde, mais euh, au Canada surtout. Donc euh, on va passer au prix de l'or depuis, euh, depuis 100 ans. Euh, dans le fond, on est à, la, à notre, on dit troisième, peu importe l'interprétation, parce qu'ici, ça se trouve être ajusté à l'inflation. Euh, en 1922, euh, 28, 29, après 1929, après le crash, le fameux crash de 1929, on a connu, si on considère euh, l'inflation, une un d'essence du de prix de l'or... Euh, qui est parti, pas dans le réel, parce que dans le fond, c'est surtout les mines, parce que au niveau du... Euh, on avait le standard or, donc c'est difficile à définir ça. Mais rien qu'avec le graphique, pour vous donner une idée, on a ce que ça signifie tout simplement après la crise de 29 une crise semblable à celle qu'on vit, même si on n'a pas les mêmes conséquences. On a été en récession, ça ici, ça se trouve être des euh, récessions, là, les zones en grise. On a été en récession presque euh, 3-4 ans. Ensuite, L'or a atteint, euh, ben, si on, on tient compte de l'inflation, euh, elle a plus que dou doublé, euh, doublé environ. Donc, on dit que c'est peut-être un des grands bull market, mais qui n'a pas été euh, euh, vraiment évident parce que le prix de l'or était, euh, était fixé à un certain, euh, un certain montant. Tandis qu'après 71%, 71, lorsque Nixon a abandonné l'étalon, or à cause de la guerre du Vietnam, du Vietnam, excusez. Là, on se trouve avoir eu une déconnexion entre le prix de l'or. Le prix de l'or est devenu vraiment, euh, dans un marché libre, donc, est, est devenu libre. On pouvait acheter et vendre de l'or librement. On voit que euh, le prix de l'or qui était fixé depuis, depuis les accords de Bretton Woods à 35 on a vu une, une recrudescence du prix euh, de 70 jusque dans les années 75, on a une petite correction ici et en, après 77, 78, 79, 80 ça a été la folie, on a atteint si on considère l'inflation. Euh, ben ça c'est euh, selon différentes interprétations, là, en tout cas le, au niveau du prix, il y en a qui disent qu'on est rendu là, mais peu importe. Euh, le vrai prix était, ben, le vrai prix euh, au dollar américain était 800 dollars si je me souviens bien. Ouais, ça. il a atteint en pic 800, 800 quelques dollars, mais euh, c'est ça. ça. Mettons, on l'ajuste à l'inflation, c'est ça. Mais si on ne l'ajuste pas à l'inflation, c'était ça. Et ensuite, on a eu une grande période euh, euh, de 20 ans, à peu près jusqu'en les, les années 2000, et on, on a eu notre fameux bull market de 2000 jusqu'à 2011. On a eu une correction, une correction très importante. On a atteint, atteint le creux en de, décembre 2015, ça. Puis, on voit très bien, comme je vous avais dit dans plusieurs vidéos, euh, euh, tête et épaule inversée. On avait un épaule ici, une tête et un épaule. C'est un, une grande figure de, de renversement qui est arrivée. Et là, aujourd'hui, ce matin, on vient de dépasser le 1800 ici. Euh, vraiment, 8800 puis c'est ça qu'on va aller voir. Puis c'est un événement qui est très, très important. C'est la raison pour laquelle je vous fais une vidéo aujourd'hui. Euh, donc, c'est les prix de l'or. Et jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller? Bien, là, la fameuse euh, résistance, euh, je, je vais avec euh, ajuster à l'inflation. De toute façon, ça ne donne pas plus. Euh, c'est que dans presque toutes les devises, l'or est rendu à des records absolus. Il faut le comprendre. C'est dans le dollar américain que c'était pas encore le cas. Et donc, le dollar américain aussi est en train de perdre la force. Et euh, l'or, elle, continue sa montée. On a euh, défoncé le, la résistance de 1800 Au niveau de l'argent, on a défoncé aussi cette euh, résistance de 18,50 dans ces coins-là. Donc, euh, ça, c'était la projection de Pierre Lassonde au niveau du prix de l'or. Mais c'est sûr, vous pouvez... Euh, in Gold We Trust, vous avez... Euh, Brian Bird aussi, qui a fait un rapport que vous pouvez télécharger, qui est très, très intéressant sur la pertinence euh, d'être dans l'or et dans les minières d'or, dû au fait que la Fed euh, n'arrête pas d'imprimer, et encore, on dit la Fed, c'est des autres banques centrales également, et c'est loin d'être terminé, parce que ce qui va arriver euh, cet automne, dans ce ben là déjà, on reparle encore beaucoup, beaucoup du coronavirus, mais je vous dis, ça n'a pas rapport, ça pas... que l'or monte, dans les médias, on nous dit que c'est à cause du coronavirus. Ce pas à cause de ça, c'est à cause vraiment de, de l'impression monétaire excessive basée sur absolument rien. On crée de la monnaie à partir de dettes qu'on crée. Donc, il n'y a plus de règles. Il a plus vraiment de règles à ces jeux-là. Donc, moi, je vous dis d'être dans l'or, surtout dans les minières, mais c'est vous à décider. Donc, si on a vu ça, le petit graphique tantôt qui nous montrait comment... L'or est, est en rapport avec les le Standard Poor's, les autres indices, et, et est en retard euh, d'une manière euh, extraordinaire. Donc, euh, tout ce qu'on pourrait voir, c'est l'or euh, euh, monter, euh, ça va se faire, euh, bon, je pas lentement, ça va se faire par paliers, c'est sûr, Vous euh, ça monte pas directement. On peut avoir une spéculation excessive qui peut faire, nous, nous faire grimper... Euh, le prix de l'or d'une manière vraiment, vraiment importante. Euh, donc, euh, on va aller voir les graphiques pour terminer. Euh, comme je vous ai dit, euh, là ici, ça se trouve être le prix de l'or. Euh, J'ai mis tout le graphique. C'est un, un... Je suis dans mon hebdomadaire. Je mettre mensuel, mais peut-être vous le montrer. J'avais tracé ici ma résistance de 1800 euh, Ça ici, c'est une petite euphorie. Je pense que c'est vraiment la résistance ici qu'il fallait casser. Et c'est arrivé. C'est un événement depuis... Euh, 11 ans, 12 ans, on, on est vraiment un, un événement vraiment extraordinaire. On voyait très bien ici qu'on euh, avait commencé à avoir beaucoup, beaucoup d'achats. C'est là que j'ai publié la vidéo, l'or à la veille de casser. Et là, maintenant, euh, c'est définitif On a cassé. Ça, c'est sur le prix de l'or en ce moment qui se transige. Sur les futurs, c'est encore plus évident. On est rendu à 18,21. Donc, on a vraiment cassé ici les sommets. Donc, euh, on va poursuivre la montée. Euh, je ne sais pas comment qu'elle va se... D'après moi, le 2000 devrait être atteint assez rapidement, mais on va suivre ça. On, on... Tous les oscillateurs euh, me montrent qu'on est euh, vraiment en changement. Pas en changement, la consolidation semble finie et on continue à monter. Sur ma tendance, à, sur les RSI qui étaient à la baisse, on vient de changer de cap. On va suivre ça. On ne peut pas rien faire. On n'est on on que de simples observateurs. Euh, au niveau de l'argent, c'est la même chose. Euh, c'est peut-être moins évident, mais euh, comme je vous dis, euh, l'argent suit toujours en retard. Là, en ce moment, on est de 18,63 sur le prix de l'argent euh, qui se transige transige en ce moment sur le, le futur qui se trouve être le futur du mois d'août, je pense. Euh, on semble vraiment, bien, c'est sûr, l'or a cassé, je pense que l'argent, euh, même si c'est comme moins évident, tout dépendant, euh, si j'ai tracé ma tendance ici, euh, ben mettons, je, même, je la mettrais ici, on a cassé, mais je pense que non, non, c'est vraiment une cassure... Euh, on est à 19,8% sur les futurs. Donc, euh, comme je vous avais parlé des marchés des futurs et des marchés de ce qui se transige en ce moment, on a, on a une, vraiment une bonne différence. Ça démontre qu'on a confiance en, en l'or. C'est une situation euh, qu'on n'a jamais vue. C'est ce que j'ai vu sur un euh, économiste au niveau des de, transactions de l'or. Donc, euh, c'est vraiment une situation qui est gagnante au niveau de l'or. Euh, euh, au niveau du dollar américain, bien, on encore des forces. Est-ce qu'on va avoir encore un, un, un, un... essayer de rattraper la, la, la balle euh, en descendant? Peu importe, je pense que l'or est parti pour euh, progresser encore et euh, on, on, on suit ça, on continue à euh, je vais vous montrer quelques titres. Euh, euh, <coughs> même si First Majestic n'a pas, pas encore... Euh, comme je vous dis, j'ai fait mes derniers achats ici. <rire> euh, J'en ai fait beaucoup, beaucoup ici. Donc euh, là, on est en revirement. Et je pense que c'est le 15... Et, euh, ça, c'est sur le... Euh, euh, ok, ça c'est sur le titre français on va aller sur euh, ça c'est au Canada, on va aller au niveau des États-Unis donc euh, on est rendu ici 10 et 33 mais c'est toutes ces résidents, surtout cette résistance-là ici bon, 10 82 et ensuite on pourrait avoir un, un, une continuité assez importante de la manière que First Majestic fonctionne c'est ça, je pense que lorsque le monde commence à rentrer dans, dans ce titre ça explose pas mal Uh, First Mining uh, qui est backé par First Majestic continue sa montée uh, très belle montée uh, TML, je vous montre TML parce que ceux qui, les, ceux qui possèdent des actions de First Majestic à un certain moment donné vont recevoir uh, des actions de TML uh, c'est un accord qui a été conclu vous pouvez aller sur le site de First, Majestic, uh, First Mining Gold uh, je vais vous montrer GLD qu'on est rendu à même si c'est un ETF adossé à l'or, que je crois moi, mais peu importe. Je, moi j'en rejetterai pas, mais je sais pour rien que vous montrer. Euh, mais euh, au niveau des, euh, des minières juniors euh, d'or, qui se trouve être le TF, mais de minières juniors. C'est un paquet de, de juniors qui étaient. qui font partie de ce, cet ETF-là. Et d'ailleurs, First Mining a été bafoué, a été enlevé de, de GDX. en... Euh, euh, arrivé ici, euh, a été enlevé de l'indice, a été un coup dur, donc euh, First Mining a vivoté, mais là peut-être qu'on pourrait euh, euh, peut-être réintroduire First Mining parce que la capitalisation boursière en à 300 millions alors qu'on se parle. Donc euh, on va voir, c'est un enjeu qui est très très important, mais First Mining euh, continue sa montée. Je pense que là, c'est la vraie foi, parce que les projets sont vraiment, vraiment concrets. Donc, on va aller voir, voir aussi GDX, GDX qui a cassé à la hausse. Donc, euh, on continue la montée au niveau des minières, euh, euh, Seigneur d'or, euh, euh, <coughs> au niveau de l'ETF, euh, de l'argent. C'est encore, c'est pas encore, c'est comme l'argent elle-même, on est proche, mais ça va arriver presque sûr. Au niveau des minières d'argent, hop. Euh, euh, oh. OK, comme ça, on a cassé ici les résistances. On s'en va à la hausse. Puis, euh, au niveau des minières d'argent junior, euh, c'est moins évident, mais ça s'en vient là aussi. Euh, au niveau de Barrick Gold, Barry gold euh, qui se trouve être Gold, l'indice boursier, pas l'indice, le, le, le, le, le, le signe boursier, c'est Gold, mais ici... Ça fait ma traduction automatique, mais là aussi, on est en montée, on continue de monter. Monde on continue de la monter, euh, c'est loin d'être fini. Euh, Great B Ressources, je vous en avais parlé, on continue de monter, mais la montée a été pas mal exceptionnelle depuis euh, des mois, fait que, donc c'est peut-être moins intéressant. Euh, bon, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions aussi. Ça, c'est un petit titre que j'ai repéré qui s'appelle euh, « euh, Golden Predator Mining », qui pourrait être très, très, très intéressant. Euh, c'est un petit titre qui euh, se transige maintenant euh, euh, à une valorisation euh, qui pourrait exploser là aussi. Donc, euh, c'est un exemple. Vous pouvez faire vos propres recherches. C'est… Euh, y c'est euh, sur la bourse de Vancouver. Donc euh, là aussi on pourra avoir un, un, une montée très très impressionnante. C'est ce que ça montre, le graphique, donc euh, intéressant. Euh, Moz, euh, notre ETF HGNU euh, euh, qui euh, continue sa montée. Euh, New Gold, c'est moins évident. On avait une bonne montée. Euh, Pan, Pan American Silver, on monte là aussi. Donc, euh, Mag, euh, qui a été acheté, je ne sais pas, par Paul Tudor, je me souviens pas, lequel des grands investisseurs d'un hedge fund a acheté ça. Donc, euh, et pour, on va aller voir, le gold ratio, on commence à perdre de la force, donc ça démontre que euh, l'or va bon, poursuivre sa montée, mais l'argent aussi va continuer. Euh, ça montait, on avait eu un décalage assez important, historique. Donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser, à me réintéresser à l'argent à partir de ces temps-là. Parce qu'on a eu ce changement de tendance-là, c'est l'or, le, le ratio de l'or d'argent, comment que ça prend une d'argent pour acheter l'or. Donc, à partir de ce temps-là, c'est devenu vraiment plus intéressant et c'est là que je me suis intéressé aux actions, aux minières d'argent et pour moi le choix a été First Majestic mais il y a plein d'autres minières je vous laisse le soin de faire vos recherches tapez dans Google et surtout intéressez-vous à des minières qui qui sont quand même pas farfelues qui ont une un bonne équipe de direction dans un territoire qui est favorable à, à l'exploitation de, de mines euh, Aussi, intéressez-vous aussi à, à la euh, pas la capitalisation la capitalisation boursière nécessairement mais euh, ce que les entreprises ont comme euh, euh, actifs euh, comme euh, la dette pour que la dette soit trop, import trop importante. Euh, first mining goal, aucune dette, zéro dette donc euh, les projets qui peuvent venir euh, euh, vont vraiment pas euh, être euh, douloureuse pour euh, First Mining parce que dans le fond, ils n'ont pas de dette. Donc, tout ce qui rentre, c'est de l'argent, des, des actions, actions d'Oteco, actions de TML, peu importe. Donc, c'est à ça qu'il faut euh, s'intéresser. Euh, pour finir, je vous parlais de Pierre Lassonde, c'est justement l'action de Franco Nevada euh, euh, qui est rendue à 141. Mais ça, ça, ça se trouve être une action, euh, bon, je vous conseille pas nécessairement d'acheter, mais c'est pour vous donner une idée que c'est du solide et on s'en va vers la hausse. Euh, terminé, on ne regardera même pas, on n'a pas le temps, mais rien que voir aujourd'hui, euh, bon, ce hier on a eu une petite descente du Standard Poor's, euh, je pense, pour terminer, euh, là en ce moment on fait un peu du surplace. je pense que, bon, il y en a qui disent qu'on va avoir un autre crash boursier, c'est très très possible. Euh, ce qui arrive, c'est que les gouvernements vont continuer à réinjecter, à ré cet automne, à réinjecter dans des programmes des mesures incitatives euh, pour les entreprises. Je pense que aussi, les, ce que je vous avais dit il y a quelques mois, c'est arrivé, la PCU, euh, les, euh, le salaire de base universel, dans le fond, qui est déjà là. Et je pense que cet automne, on va avoir d'autres programmes euh, où on va nous donner aux citoyens euh, des revenus euh, gratuits euh, pour soi rencontrer de. Le... Les effets de, du coronavirus, mais moi, je, je pense que ça va plus loin que ça. On est, euh, c'est pas moi qui le dis encore, c'est Christine Lagarde euh, qui a dit qu'on est très près d'un reset monétaire, d'une nouvelle ordre mondiale. Euh, pas, pas au niveau complétiste, je parle là, vraiment pas ça. Euh, des nouvelles ordres mondiales, on en a eu à plusieurs heures, à plusieurs séquences, euh, plusieurs euh, temps, euh, euh, Jim Rickard souligne ça sous dans son livre, en 1913, lorsque la Fed a été créée, c'était un nouvel ordre mondial. Donc, euh, ce n'est pas une affaire de complotisme, comprenez bien. nouvel ordre mondial, c'est une nouvelle mania, manière de voir notre monde, surtout qui commence toujours avec les systèmes monétaires, parce que c'est là qu'on... Euh, donc, euh, certains parlent d'un grand reset, J'ai aucune idée comment que ça va se faire, et ça ne se, se fera pas rapidement non plus. Mais un nouvel ordre mondial, dans le fond, au niveau du, de, du dollar, c'est arrivé en 1913 avec la... Création de la Fed. La Fed a été créée là parce qu'on avait eu beaucoup d'instabilité dans le système monétaire. Dans, en 1800, à la fin de 1800, jusqu'à 19, 1912, je pense qu'on avait eu un gros crash. Donc, on a créé la Fed pour essayer de stabiliser tout ça. On a eu un autre reset monétaire après la Deuxième Guerre mondiale avec les accords de Bretton Woods, où le dollar américain est devenu un roi, donc toutes les autres devises étaient euh, adossées au dollar américain. Vu que le dollar américain, et que les, les Américains possédaient les plus grandes réserves d'or sur la planète, le dollar américain est devenu roi, et à partir de 1944, euh, c'est un nouvel ordre mondial qui a été là, euh, jusqu'en 1971, qui est un autre, euh, un autre reset monétaire, un autre ordre mondial, euh, au niveau de, de l'économie, je parle pas au niveau de, des idéologies, au niveau de l'économie, même s'il y a des idéologues qui essayent d'influencer de, le manière de penser sur la planète, je pense que euh, non, le système capitaliste va continuer, mais euh, on peut avoir des changements, puis ça, on n'a pas de problème avec ça. Le commun, commun des mortels s'en apercevra pas, mais en 1971, lorsque Nixon a décidé de, de bannir temporairement, c'était bien, bien dit, temporairement, à cause de la guerre du Vietnam, l'or relié au dollar américain. Euh, c'est un nouvel ordre qui est arrivé là. Euh, donc, euh, non, c'est un nouvel ordre. C'est Christine Lagarde qui l'a dit. Euh, euh, donc, euh, ça me fait pas peur. que les choses ont changé. Euh, manière de voir. Est-ce qu'on pourrait avoir des recettes de dette? Je pense qu'aux États-Unis, on pourra avoir des recettes de dette, euh, de dette euh, étudiante. Ça, ça pourrait arriver. Je sais que beaucoup de fonds de pension... On, on, tout ça dans le bilan. Donc, euh, ça peut faire mal, mais il peut arriver... Euh, le, le gouvernement américain pourrait prendre ça sur son dos. De toute façon, ils prennent à peu près tout. Donc, euh, ça pourrait arriver avec cette, euh, des dettes étudiantes. Euh, il pourrait arriver aussi... Euh, D'autres, déjà ça arrive, des recettes de dette, donc euh, on va voir, on va suivre ça, mais c'est la raison pour laquelle aussi, une des raisons pour laquelle aussi, euh, dans cette nouvelle ordre, je dis pas que l'or euh, le, le, va de redevenir étalon, euh, je ne pense pas, vraiment pas. Euh, cependant, je pense que l'or va avoir un, jour un rôle réel à jouer, parce que les Américains sont encore ceux qui ont le plus d'or sur la planète, réserve d'or de 8000 tonnes, c'est ce qu'ils disent. Donc l'Allemagne aussi très très puissante en or. Nous au Canada, on a beaucoup beaucoup d'or, mais c'est dans la terre. Donc il faut que ça soit sorti de la terre et c'est pour la c'est la raison pour laquelle je vous dis d'investir dans les mines d'or et d'argent canadiennes. Donc on se revoit bientôt.